Manel. Celui là. Anis, Kamel, Samia, Uriel, Lorraine, Michael, oui, Yadiba, Cynthia, oui, Kadija, Yasfi, Samira, et hey, s'il vous plaît, oh, oh. stop, j'aimerais pouvoir faire au moins l'appel. Et que vous puissiez m'entendre. Anita, elle est là. Sonia. D'accord. Priscilla. Priscilla Trécy aussi. Iris. Allô Iris, ça va Ok. Tu as eu un petit dossier, toi Non euh, Non, non Merci. Alors, je... J'ai prévu une petite séance avec vous de présentation de l'histoire de la Martinique, de l'histoire de l'esclavage, et puis de ses lendemains, c'est-à-dire euh, la fin de la colonisation, la départementalisation, on va apprendre tout ça, on va voir un peu quand est-ce que ça s'est produit. Également, je vous ai également transmis un dossier qui, fait les, qui, qui vous rappelle un petit peu les, les principales étapes de l'histoire de la Martinique. Alors justement, c'est dommage parce que si vous, vous essayez un petit peu de découvrir avant votre voyage ce qu'est la Martinique, vous en profiterez beaucoup plus sur place. Si vous débarquez et que vous ne savez même pas, je dirais, le B.A.P.A. Hein, de l'histoire de la Martinique, vous allez passer à côté de choses, tout simplement. Donc, euh, ce que, en fait, on m'a demandé d'intervenir pour, euh, pour vous parler de la Martinique. J'ai trouvé que c'était intéressant... Mais que c'était quand même encore plus intéressant d'envisager de, le sujet d'une façon plus globale euh, et de vous raconter un peu comment, enfin, euh, de mon point de vue, les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Guyanais partagent en fait plus de choses avec, euh, disons, un Jamaïcain qu'avec un Français qui est né euh, Paris 10e, en gros. Euh, si je vous parle de la Martinique, qu'est-ce que vous avez envie de me dire Banane. Des Bananes Les <rire> bananes Très vais bien en je vais... non, ben La mer <rire> Même si j'ai peur de l'eau, la mer. Moi, ouais, je dis le volcan. Euh, à part la mer, je vois pas trop. J'aimerais bien voir la mer bleue, vous voyez, bleue, genre turquoise, transparente. Mais je sais pas s'il y a là-bas. Ouais c'est juste à côté, Saint-Ouen. Mais tu as lui parlé de parler oui, d'Estaing. Clioncourt. Oui, oui, je connais. C'est là où j'habite. J'ai joué au football au à, à, à, à Red Star pendant... <rire> vous connaissez là où j'habite, exactement, fils. J'ai joué au Red Star. Juste bon. en face, j'habite. J'ai joué au Red Star face. juste à l'époque de Jean-Michel Larket, Rocheteau, tout ça, ouais. dans les années 70. une bonne façon de rouler là, là. Le jour où tu consacres Dieu, c'est quel jour le jour que tu consacres c'est hein, du... quelques jours Ah, nous, c'est le vendredi. vendredi. Mais non, d'abord, c'est tous les jours. Mais euh, le plus, c'est vendredi, puisqu'on va à la mosquée et tout. C'est ça. Alors, c'est quoi les grandes étapes, déjà de l'histoire de la Martinique, en gros. Par euh, avant, tout simplement, il y a eu d'autres les Awax, c'est ça Oui. Avant cela, il y avait déjà des populations autochtones, c'est-à-dire des populations qui étaient sur place, bien avant l'arrivée des Européens. Et parmi ces populations, il y en a eu une qui s'appelait les Caraïbes. Et cette population a été totalement anéantie, décimée par l'arrivée des Européens. Une fois que les Européens commencent à coloniser l'île. Ils ne vont pas s'y arrêter tout de suite, ce qui fait qu'aujourd'hui on ne parle pas espagnol à la Martinique. C'est que justement Christophe Colomb ne s'est pas arrêté, n'a pas à cherché à coloniser la Martinique. On va avoir une alternance de Français, d'Anglais au début, et puis ensuite définitivement on va avoir une installation française et ça va devenir une. Colonie française en 1635. colonisation, c'est. Quand on exploite les humains La colonisation. La colonisation. C'est ben quand on. Non, c'est un pays, colonise l'autre pays, enfin, il, il le prend, quoi. Il, il le prend. Je sais pas. Je suis pas trop histoire, moi. Moi, je pense que c'est une personne qui prend la possession d'un territoire, non Des fois, ils ont fait des massacres, ça s'est mal passé, comme en Algérie. Mais des fois, ça a été bien, comme en Martinique, après, c'est devenu un, un département d'outre-mer. Les plus, les plus grands pays qui colonisent les plus petits, en fait. Ils débarquent, ils prennent tout l'or. Et, euh, ils convertissent les, les peuples déjà résidents, par exemple au christianisme, ou, voilà. Et en fait, ils usent de leur naïveté, parce qu'ils ne savent pas. La religion... Là. Même Dans la religion musulmane, tu vois, il y a des, des Somaliens, il y a beaucoup de le Camerounais, le Sénégalais, on a beaucoup qui sont musulmans, pourtant on ne voit que des Blancs. Donc tu vois, il y a, il y a, il y a quand même une inégalité parce qu'on fait toujours passer les Blancs avant comme eux, c'est les puissants, ceux qui ont découvert le judaïsme, le christianisme. Euh, Mohamed c'est un Blanc, Abraham c'est un Blanc, euh, Jésus-Christ c'est un Blanc, c'est tous des Blancs. On divise schématiquement, pour, euh, pour savoir de quoi on parle, on divise les Grandes Antilles et les Petites Antilles. Est-ce que vous êtes au courant de cette distinction Donc les Grandes, c'est les Grandes Îles, Faciles, Cuba, euh, Haïti, Saint-Domingue. Euh, ça dit quelque chose à tout le monde Haïti Oui. Euh, et puis les Petites Antilles, c'est celles qui, euh, qui nous concernent, euh, la Martinique la Guadeloupe. T'es Martiniquez, Guadeloupe. Martiniquez Les deux. J'ai l'œil, hein, vous avez vu ça Donc la, ré la région a été colonisée, je, je répète, hein, par l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne, la Hollande, ils parlent encore espagnol là. À Cuba, on parle espagnol, à Saint-Domingue aussi. Donc il faut bien se souvenir de la fonction d'un gouvernement colonial pour comprendre euh, comment ces îles-là se sont construites et comment les sociétés, les sociétés sont structurées. Le, la fonction simple et évidente d'un de de, gouvernement colonial, euh, ce n'est pas du tout de rendre service aux Amérindiens ou aux esclaves, c'est de faire un maximum de profit le plus rapidement possible sur un territoire donné. Alors déjà, je vais vous dire, l'habitation du Dubuc, ce n'est pas un château, mais une habitation sucrière. On l'appelle château vu de l'immensité des lieux. Alors, il faut savoir que le premier Dubuc, Pierre, a débarqué en Martinique en 1657. Alors, l'emplacement de cette habitation à l'écart de tout, suppose qu'il y avait beaucoup de trafic ici, notamment trafic d'esclaves. Les, les esclaves construisaient l'habitation. Il faut savoir que sous cette habitation, il y avait plus de 150 esclaves qui travaillaient. Alors, la main-d'oeuvre était gratuite. Et un esclave était là pour travailler au lever du soleil jusqu'à la nuit tombée. On arrive donc rapidement au XVIIe siècle, à 1635. Et à partir de là, vous le savez, on entre dans une phase qui est une phase brutale qu'on appelle l'esclavage. L'esclavage, en réalité, il va durer 4 siècles. Un esclave était moins bien traité qu'un chien. Le chien pouvait manger le reste du euh, de, de maître par l'esclave. Alors juste devant, on va avancer en même temps. Juste devant, vous avez une première citerne. Et là aussi, cette eau-là n'était pas destinée aux esclaves. Alors, les esclaves en train de prendre de l'eau ici, ou bien en train de manger le reste de leur maître, on les battait, ou les esclaves qu'ils prenaient aussi sous les bateaux, et on les enfermait dans les cachots. Que vous avez juste à côté, au numéro 6. Souvent, les Européens eux-mêmes forment des guerres par leur, par leur a... yeah. ouais. Ouais. argent ou par leur intrigue. En sorte qu'ils sont coupables non seulement du crime de réduire des hommes en esclaves, mais encore de, tout, de tous les meurtres commis en Afrique pour préparer ce crime. Condorcet nous dit deux choses. Il reprend notre idée du mercantilisme. Il nous dit, l'origine réelle de l'esclavage, c'est le commerce. Déjà, en Martinique, vous aviez des Caraïbes. J'ai dit Caraïbes qui étaient là. Et un jour, ils y arrivaient des bateaux avec des colons. Espagnols, français, anglais, tout le monde s'est battu pour la Martinique. Finalement, on est français. Et ces Caraïbes ont accueilli ces colons qui ont été, je dirais, bluffés par tout l'or que portaient les Caraïbes. Parce que ces Caraïbes ont mis leur meilleur coussin pour accueillir ces colons. Maisons de l'or qui venaient de l'Amérique. Il n'y a pas d'or en Martinique. Il y a un gramme d'or par tonne à la caravelle. Mais la voilà presse la caravelle. Donc ce n'est pas intéressant. Alors ces colons ont remarqué finalement qu'il n'y avait pas d'or dans l'île il fallait donc planter. Et pour cela... Ils ont cherché à, à ce que les Caraïbes travaillent pour eux. Pas marché. On a fait venir des Blancs de France, mais des gens, des, des bagnards, des gens qui avaient des situations très, très, très médiocres pour travailler ici. Mais la température du pays et tous les, les, les problèmes, ils sont morts. Ils ont pensé qu'il fallait faire venir des Noirs habitués à la température du pays. C'est comme ça qu'arrivaient les Noirs d'Afrique. Alors, les esclaves mettaient la canne sous les filets. Alors pour vous montrer comment était traité un esclave, un esclave qui laisse sa main coincée sous la machine, on n'arrête pas, on ne démonte pas la machine, on lui coupe le bras. On nettoie la machine et on recommence à travailler. Mais quand on moulin avant, on moulin à haut comme ça tourne, on ne peut pas l'arrêter comme ça. Tant de dévier l'eau, s'il y a un doigt qui est coincé là, le corps entier est passé. Vous voyez Alors ce qu'on mettait toujours à côté, une belle machette à flûter pour couper le morceau. Le droit, le coincé. Vous avez sur toute habitation des esclaves qui cherchent leur liberté, qui s'enfuyaient et se cachaient dans les mônes. Alors on les appelait comment ces esclaves-là Des marrons. des marrons, marrons. Ces esclaves-là étaient plus souvent repris. Une fois qu'ils étaient repris, on les battait, on les enfermait dans les cachots. Des fois, on les pendait, on les coupait une jambe ou on les attachait à un arbre qu'on appelle l'épineux. Alors, pourquoi cet arbre-là Là, Là celui-là, il est vieux. Mais sous tout le tronc de cet arbre-là, vous avez des épines. Un nègre marron est un esclave qui a décidé qu'il ne serait plus un esclave et qui fuit de la plantation. En général, surtout surtout dans les, dans les grandes îles, ils ont réussi à être assez puissants pour pouvoir mener des guerres, au sens premier du terme, contre les puissances coloniales, des guerres qui ont été parfois perdues par les puissances coloniales, je ne sais pas si vous vous rendez compte, à tel point que l'Angleterre par exemple a dû signer des traités de paix à plusieurs reprises avec les communautés de nègres marrons qui harcelaient euh, les, ses troupes. D'accord Donc même, sur, même en étant un esclave noir sur une plantation, j'ai l'espoir un jour de pouvoir partir et de faire partie d'une communauté d'hommes libres qui a gagné sa liberté à la suite de combats durs, armés, euh, contre une armée européenne. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Les esclaves qui ont mené la révolte avait une force que la colonisation ou l'esclavage n'ont jamais pu détruire, c'est la force de la culture. C'est un truc très important dans la Caraïbe, c'est que quoi que la Caraïbe soit pauvre, dominée politiquement, dominée économiquement, la culture est une force de résistance à part entière. Alors, au moment où l'esclavage est définitivement aboli en 1848, à la fin du mois d'avril, 27 avril 48, eh bien, euh, se pose une question. Il va falloir des dédommagements. Mais des dédommagements pour qui Pour les esclaves Non, pour les colons. Le vrai débat à l'Assemblée, le vrai débat avant la promulgation de la loi, ça a été, il va falloir compenser la perte financière auprès des colons, les pauvres. Ils n'ont pas de chance, on supprime l'esclavage. D'accord Donc vous voyez comment, dans quelles circonstances, s'est produite l'abolition de l'esclavage. Hein pas du tout comme on pourrait imaginer, qu'il fallait apporter, comme c'est le cas simplement aujourd'hui, des réparations peut-être, aux esclaves et aux descendants des esclaves. Moi bon, je ne fais pas de sport, j'aime pas le sport. Je ah, sais. là, là, là, là, là, je suis pas d'accord avec toi. C'est pour pourquoi? ça que fatigué. Mais parce que déjà... Mais pourquoi tu ne fais pas mais ton Mais Parce qu'on en fait au lycée. Euh, le samedi et le dimanche. Non, non, non, non. mais le samedi et dimanche, c'est repos. Il faut faire le du mais ça va pas, non, T'es pas... Ah, non, le samedi, d'accord, le samedi, d'accord. Ah, oui, samedi, et repos pas, mon Moi, mon sport, c'est sortir. Bon, ah, mais il y a tes frères aussi, hein. Il y a tes frères aussi qui sont un peu non. Ah, comment vous savez <rire> Ben, bah, je vous ai dit que ça fait 25 ans que j'ai fait la France. C'est pas aujourd'hui que vous allez me montrer et la France, quand même. En fait, qu'on qu arrive à une situation de relative paix sociale dans la Caraïbe, c'est un miracle. Pour des raisons que je vais expliquer. Parce qu'en fait, tout a été fait pour que les populations qui se côtoient dans la Caraïbe se haïssent et ne puissent pas vivre ensemble, en gros. Euh, quand l'esclavage a été aboli et que les Noirs ont décidé qu'ils ne travailleraient plus dans la Cannes, par exemple, euh, en tout cas plus gratuitement, les colons se sont retrouvés en face d'un gros problème économique. Si tous les esclaves commencent à demander des salaires, ça va coûter cher. L'idée qui a été retenue pour faire baisser la pression à l'augmentation des salaires, ça a été de trouver une autre main dœuvre qui allait accepter des salaires plus bas. Ça, ça a été fait avec les Indiens. Imaginez simplement comment les esclaves, les anciens esclaves plutôt, ont pu voir arriver des gens qui étaient là pour les remplacer, pour leur prendre leur travail, pour accepter des salaires moins élevés que les leurs, pour parfois prendre leur domicile. Euh, en Guyane, par exemple, on a installé les travailleurs indiens dans les anciens quartiers d'esclaves. Alors après 1848, après que l'esclavage soit aboli, on a fait venir des Indiens des Indes, parce que beaucoup de Noirs ne voulaient pas travailler. Dans les champs, en tout cas. Ces Noirs arrivaient avec des contrats signés qu'on n'a pas respecté, bien sûr, ce qui fait que vous avez maintenu un mélange de races. Entre les Caraïbes, les Blancs, les Noirs de plusieurs auprès d'Afrique, les Indiens des Indes, les Africains aussi. Il y avait beaucoup de Chinois, également de Syriens. Donc ça fait une culture très métissée. J'ai peur de mettre ma tête sous l'eau. Parce que quand j'étais petite, je suis tombée. Et je me suis cognée. J'avais 4 ans. Ah. Et je ne sais pas nager. Pendant toute cette période-là, c'est-à-dire un siècle en gros, la Martinique reste une colonie française même si l'esclave y a été aboli. Et être colonisé, ça n'est pas avoir ou pouvoir prétendre à l'égalité avec les colons. Voilà. Il fait une cuillère pour eux. Tu faut dû faire une cuillère, avec un qui, qui est fini. Attends, fais une petite cuillère. Ah, ouais. Voilà. Super. Merci. Allez, ouais. euh, killer. Attends. À vous, monsieur. Attends. Voilà, ma cuillère. Voilà, là, là. Tac. Et ah ouais, non non, c'est quand même. Voilà, c'est ce ah, oui. voilà. bon. <rire> c'est tout c'est super bon. Donc je parlais de l'économie. En gros, le problème, c'est que c'est les bananes, c'est-à-dire les bananes, c'est sympathique. Sauf que euh, ça nourrit pas une population. Si on produit rien d'autre que des bananes et de la canne, en gros, euh, il manque beaucoup de choses. Et donc, euh, ça aussi, ça déséquilibre les économies. Il faut tout acheter. Tout ce qui a été fait en matière de d'investissement de, des colons dans ces colonies euh, pendant toute la période, pendant les trois siècles d'exploitation en fait euh, coloniale, n'a pas du tout été fait dans l'optique de préparer ces îles-là à être libres un jour. La canne à sucre est connue en Asie du Sud-Est sur le goût sucré depuis près de 5000 ans. Christophe Colomb l'introduit au Nouveau Monde lors de son second voyage. Sa culture se développe à la Martinique à partir de la deuxième moitié du XVIIe siècle et contribue à la mise en place d'une organisation sociale et économique connue sous le nom de société d'habitation. Avec le feu, le jus de canne devient de plus en plus épais, se cristallise et ça donne un sirop, qu'on appelle sirop de batterie qui est comme le miel. Et ça donnait des pains de sucre. Et c'est après que ça portait notamment vers la métropole, Bordeaux, qui est un port négrier, où il y avait une usine pour raffiner le sucre. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de sucre en métropole. Avec le, la canne, on ne fait pas que du sucre. Ah, on fait quoi, alors non, Le sucre Non, pas le sucre. mon dieu C'est la première fois ah, mais le rhum, pas de problème? Ben, nous, quoi aller Il y a du monde qui parle de ici. Donc tu parles de Eh Ben, elles vont traduire pour vous. Waouh, comment ça sent le rhum? Ça sent la mort. Mm -hmm. oh, Pourquoi oui, moi la culture du aussi, c'est comme ce qu'il a des qui de qui qui de qui qui de. Oh, elle raconte euh, ses journées de travail, Elle disait quoi euh, Elle disait que des fois, c'était dur, euh, que quand il y avait des gens qui faisaient des bêtises, des fois, elle les couvrait. Elle disait, enfin, euh, racontait à quel point c'était euh, pas évident. Tu penses à mettre des jambes et à souffler à dans l'eau. moi, je cherche de planche, je mets juste mon bras en avant. Allez, tu vas des gens. Alors des gens, dis, dis, dis, tiens, je te laisse la tête hors de l'eau. Vas-y, va des gens, va des gens, va des gens. Ok. Quand ça va bien, tu mets ton front en l'air. Ça va bien. Carrément ton fonds, hein. super, inspire. Ok, c'est super. L'histoire de la Caraïbe, c'est une histoire de violence, de domination, certes, mais c'est aussi une longue histoire de résistance depuis le début. Ça commence dans les bateaux négriers. Les esclaves ne sont pas laissés faire tranquillement pendant 300 ans en se disant « ça ira mieux demain ». Faux. Il y a eu des révoltes dès le premier jour. D'accord La résistance s'est organisée aussi dans des processus de collaboration entre différents groupes. Sous euh, le régime des engagés, dont j'ai parlé tout à l'heure, quand on a engagé des Indiens pour remplacer euh, des, des, des travailleurs noirs, euh, il y a aussi des, des grèves qui sont menées... Euh, grâce à une collaboration de, de la manoeuvre indienne et de la manoeuvre noire. Donc le projet, finalement, de guerre interethnique euh, coloniale a échoué. Finalement, euh, les gens qui, ont, qui partageaient l'expérience de la domination ne se sont, sont pas du tout laissés berner par les stratégies de division et ont réussi, euh, quand il le fallait, à avoir des projets de libération communs. De plus le monde avance et plus il y a de plus en plus de lois donc je ne pense pas que l'esclavage reviendra. Maintenant, on est, euh, on est une république. Après, je sais pas, il y a, a l'Union européenne déjà qui est contre ça. Donc après, c'est des grandes forces, des gros pays. Et donc je pense pas qu'on pourrait remettre l'esclavage. J'espère que ce sera fini. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas le cas. Parce qu'il y en a, il y a encore beaucoup. J'ai vu un reportage d'ailleurs, il y a quelques temps, sur euh, des personnes qui travaillent sans être payées. Donc ça, pour moi, c'est déjà l'esclavage. Donc, c'est pas encore fini. Hein. Parce qu'on est toujours sous l'autorité de quelqu'un, quoi. Enfants, de vie face amère ta mère liberté de ma terre négresse adorée, soumise au négrier sans âme, à la langue chargée de l'âme. Chère Afrique, n'y a pas la femme véritable qui s'abreuvait de vin de palme, pour se donner au maître sans âme afin d'éviter des drames. N'y a pas l'horreur et la souffrance de se sans mépris. chère